Bonjour Johan, Bonjour. ça va bien Ça va très bien. Bon Johan, euh, la dernière fois qu'on s'est rencontré c'était à Paris. Oui. Lorsqu'on était parti en mission avec Steve pour justement chercher des, des gens avec des, des compétences comme les tiennes en, en soudure. Euh, il s'est passé pas mal de mois depuis, hein. oui. euh, c'était fin novembre. Fin novembre. Ouais. Euh, Steve avec moi on avait, avait présenté la candidature euh, comme dans en, une entreprise libérée, donc ça veut dire que c'est même pas Steve malgré que ce soit le patron qui choisisse forcément les employés. C'est ton équipe Comment ça s'est passé après le, le recrutement Donc, euh, bah, une fois que je vous ai rencontré, vous, mmh. euh, il s'est passé quelques semaines. Et ensuite, euh, j'ai eu un entretien avec euh, bah, mes collègues. Et puis, euh, Eric, le. Euh, comment c'est le, euh, le leader. Hein. Ouais, le leader, voilà. voilà. Et puis, euh, après, euh, ils m'ont posé tout un tas de questions euh, sur mes compétences, euh, sur euh, ce qu'ils attendaient de moi. Euh, sur les horaires, tout ça, et puis voilà. puis toi ça, ça te convenait aussi Oui, oui, okay. oui. Donc là vous avez décidé d'embarquer ensemble, mm. donc une fois que l'équipe et toi vous étiez d'accord pour venir travailler ensemble, ben, surtout pour que toi tu viennes travailler ici, euh, il s'est passé le côté administratif, ouais. donc là on t'a mis en relation avec une de nos partenaires en immigration, mm. comment s'est passé le côté administratif Bah ça va, franchement j'ai bien, bien été aidé, euh, j'ai pas eu trop de problèmes, euh, la personne qui s'occupait de moi, elle m'a donné vraiment tous les détails qu'il me fallait, euh, toutes les démarches que je devais euh, entreprendre, euh, tous les papiers qu'il me fallait. Euh, donc euh, non, non, ça s'est bien passé, franchement. Euh, okay, donc Nathalie, tu as bien guidé, tout ça, ça s'est ouais. bien passé Ouais, ouais Excellent. Ouais, ouais. Est-ce que tu avais beaucoup de choses à préparer avant ton départ Est-ce que tu étais à l'emploi, toi, en France Oui, oui, oui, moi j'étais encore à l'emploi. Euh, bah, j'étais en, en intérimaire, mmh. en tant qu'intérimaire, mmh. comme ça je pouvais... Vraiment, quand on décidait d'une date, moi, partir euh, dès, dès que je pouvais, voilà. Ouais. D'accord. Ok. okay. Tu avais beaucoup de choses à préparer à part quitter ton emploi, est-ce que tu avais d'autres choses à faire Ah bah, il y avait quand même, euh, oui, quelques papiers à récupérer euh, au point de vue de tout ce qui est de la sécurité sociale. Euh, ensuite, euh, j'ai eu quoi d'autre Plein de... Enfin, plein, Quelques questionnaires à remplir euh, euh, pour l'immigration où ils nous demandaient les détails sur la famille, sur moi. Mm -hmm sur toutes ces choses-là, mais euh, après, ça s'est bien fait quand même. En fait, ça a quand même été assez rapide, parce que fin novembre, on se rencontre. Mm. Euh, on va dire entre un maximum mi-décembre, tout était clôturé, c'est-à-dire que l'équipe avait décidé de travailler avec toi. Ouais. Toi, tu es arrivé quand Moi, je suis arrivé le 11 mai. 11 mai. Oui. Donc à peu près 5 mois plus tard, quoi, en fait. Ouais. Hein, globalement, 5-6 mois plus tard, tu étais dans l'entreprise. Ouais. Ça va vite Oui, ça va vite. Ça aurait pu aller même encore plus vite parce que c'est moi qui ai décidé, avec l'équipe, d'arriver ce jour-là pour me permettre de voir un peu ma famille, tout ça. Préparer ton départ. Voilà, préparer mon départ. Parce que bon, c'est quand même une sacrée marche à passer. C'est la première fois que tu immigrais Oui, oui, oui. Même que je changeais de continent. donc. Ok, belle expérience. Oui, très belle expérience. Comment ça s'est passé ton arrivée dans l'entreprise Bah très bien. Franchement, euh, tout le monde m'a bien accueilli. Euh, J'ai eu un petit briefing sur la sécurité, tout ça euh, dès le départ. Et puis ensuite, euh, bah le, je suis arrivé le matin et le, le midi, euh, je commençais. Ok, ouais, ça a été rapide alors. Ah ouais, ouais, très okay. rapide. Bah, c'est ce que je voulais aussi. Je voulais pas. Moi, je voulais même arriver et commencer à travailler. Mais on m'a dit, on prend un peu de temps pour toi. Et puis. Euh, Okay. Et puis tu reviens l'après-midi pour commencer à travailler. Est-ce que ça a été euh, difficile de trouver un logement sur... Parce que étais à distance, toi, tu étais en mmh. France. Est-ce que c'était difficile de trouver un logement euh, Je sais pas. Le bah, logement, fran faire, très hein. franchement, ça a été très gentil de la part de Steve de nous prêter un logement. Okay. Donc, euh, déjà, ça, on n'a pas eu tout le stress de trouver avant d'arriver mmh. euh, un logement, tout ça. Donc, ça, déjà, c'est très très bien et je, lui en, je le remercie encore. Parce que je pense que tout le monde ne fait pas ça, mais, euh, mais pour nous, ça a déjà été un point en moins. Ok, excellent. L'équipe, comment s'est passée ton intégration au sein de l'équipe ah, Très bien. Franchement, ouais. tout le monde est très gentil. La moindre question, on peut aller la poser. Le moindre problème, on va, on va nous aider pour le résoudre. On peut discuter. C'est vraiment très ouvert sur ce point de vue-là par rapport à, aux entreprises que j'avais fait moi en France. Okay. C'est totalement différent. Le, le fait est aussi que tu es dans une entreprise libérée où donc il n'y a, a quasiment plus de hiérarchie, ce sont les équipes qui s'autogèrent. Mmh. Donc ça c'est aussi la première expérience pour toi. Ouais. Hein, euh, partir au Québec c'est la première expérience. Mais là, de, comment tu vis cette expérience dans une entreprise où en fait, les gens sont plus responsables et plus autonomes bah, euh, C'est vraiment très bien. Comme je disais, au moins on peut discuter, on peut, on peut parler des choses, de ce qu'on va prévoir de faire, de, sur euh, toutes ces choses-là. Euh. C'est vraiment, oui, on est libre on est vraiment libre c'est vraiment bien. Ouais. Ok. Et est-ce que, quand, parce que quand on dit ça, libre, est-ce que tu, tu trouves que les gens, justement, parce qu'ils sont plus libres, font n'importe quoi et ne sont pas responsables et puis euh, s'en foutent peut-être un peu Non, je pense même au contraire. Ça nous responsabilise beaucoup plus du fait de savoir qu'on n'a pas de chef, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est sur nous que ça va retomber. Et que ce soit bon ou mauvais, on sait que ça peut même nous valoriser à un certain moment euh, du fait d'avoir une relation quand même euh, assez proche avec tout le monde. Quoi. Okay. ok. Les premières différences culturelles Alors, Toi, tu arrives de France, première expérience au Québec, euh, tu as pu constater déjà des, des différences culturelles. serait lesquelles les plus marquantes pour toi Les plus marquantes pour moi hmm, bah, Que tout le monde se tutoie déjà. Ça, c'est vraiment quelque chose. Euh, on va acheter, euh, on va quelque part acheter, euh, acheter des, des affaires ou faire des, cours, faire on des ici, courses. Tout ouais. ça, c'est direct. Euh, bonjour, tu vas bien. Euh, les gens sont vraiment ouverts ici, vraiment. Ouais. C'est ça, c'est la chose que j'ai remarqué euh, dès le départ. Okay. Enfin, après euh, les expressions, tout ça, évidemment. Euh, on parle, on parle tous français, mais, <rire> mais différent. <rire> mais on arrive à se comprendre quand même. Au départ, c'est un peu compliqué, il y a des fois. Mm -hmm. Mais euh, sinon, euh, ça, va. Ouais. Okay. Parfait. Puis si tu avais des conseils à donner à des personnes comme toi qui souhaiteraient euh, venir immigrer au Québec, ce serait quoi Quel conseil tu leur donnerais Quel conseil je leur donnerais euh... Tu peu les encouragerais ça, dans leur projet, est-ce que ah bah oui. toi ça a été assez ouais. facile quand même Franchement c'est une très bonne expérience et oui j'invite tout le monde à, à le faire parce que il n'y a, y a pas de raison de le regretter quoi. Franchement moi ça fait déjà un mois et demi que je suis ici, euh, ma famille ne me manque pas plus que ça, euh, bon ça manque toujours un peu quand même mais <rire> c'est normal mais on, on s'intègre vraiment bien quoi. Là je vois déjà avec certains collègues, on, on sort de temps en temps, ou on, fait déjà, euh, on mange déjà ensemble, ou on va au cinéma, on ouais. fait quelques activités ouais, donc euh, c'est bien, ça, okay. ça permet de nous ouvrir un peu plus aux autres aussi okay. et de ne mmh. pas rester tout seul euh, à rien faire, euh, ou bon. à aller visiter tout seul. Euh, ouais. okay, donc c'est un cercle social que tu as réussi à te faire rapidement, mmh. ouais, très rapidement, les gens de l'équipe ont pris ça aussi en charge, oui. ok parfait, et si c'était à refaire Oh bah je leur ferai. <rire> <rire> je leur fais tout de suite. Il hein. n'y a pas de problème, je leur fais. Hein. ok bah, Yann merci beaucoup. Merci euh, pour rien. ton partage d'expérience. Et puis, euh, on te souhaite beaucoup de succès. Et puis, il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour l'avenir. Non, non. Je pense que là, on est très bien parti donc euh, ouais, Ça va. On a beaucoup de travail. Euh, tout se passe bien. Merci, Yann Merci. Ouais. merci.